Alors aujourd'hui, on va vous présenter d'une Imperium ouais. qui nous a généreusement été envoyé par Lucky the Game. Lucky the Game, qui euh, confirme la confiance qu'ils ont envers la page. On est très content vu qu'ils nous avaient déjà envoyé et on vous avait déjà présenté Destiny's avec un S parce que des destinées, voilà. il y en a plusieurs. plusieurs. Alors, là, on est sur un jeu qui était attendu, je pense, oui. qui est euh, quand même euh, bien euh, dans l'actu. Est-ce que Maître Capello <rire> Jefferson Corner peut nous faire un, un, un petit travel Alors, on va faire un petit travelling de la licence d'une dans l'univers ludique. Après, le grincheux à côté de moi vous présentera euh, les règles. Peut-être. Peut-être si si si, euh, si on est sage et puis à l'issue en fait de cette euh, courte présentation parce que il y a il y a de toute façon beaucoup de de, de vidéos qui euh, qui sont sur euh, sur euh, le oui. web hein, sur ah. sur tout ça on vous fera nous un retour de notre expérience parce que je pense que ce qui vous intéresse c'est aussi d'avoir euh, notre avis euh, sur euh, sur le jeu et la façon les sensations qu'on a réussi à avoir je disais donc maître Capello Jefferson <rire> qu'est-ce que tu peux nous dire à la fois sur l'exploitation de la licence d'une est donc dans le monde ludique et donc ce qui nous fait aboutir à, à cette proposition. Ben, alors, Kevin va se moquer de moi mais moi je pense que l'arrivée de Dune Imperium c'est un événement, puisqu'effectivement dans l'univers ludique, il a pas la, la licence Dune, qui est quand même euh, une œuvre une majeure de ouais. SF, ouais. euh, n'a pas été trop exploitée puisque on joue, si on veut jouer à Dune sur un plateau, ben on joue avec un jeu qui a été créé par Avalonil fin des années 80 et depuis Malgré une petite mise à jour récente, voilà, c'était le seul jeu de plateau qui était offert. Entre temps, on est passé par un jeu de cartes à collectionner qui a eu un succès d'estime à un moment. Mm -hmm. Mais globalement, il y a eu très peu de, de, de jeux sur le thème de Dune. C'était un, ouais, de... ouais, un peu le parent ah, ouais. pauvre. Oui, c'était un peu le parent pauvre. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un univers qui, qui s'est imposé dans, dans la science-fiction. Et là, c'est l'année Dune parce que ça ressort ben, en, en BD. Je ne sais pas si tu as vu cette BD là qui, qui regroupe tous les. Hein, qui... oh, Apparemment, bah, c'est pas Henry. Ça aurait mérité un Jeff Sands Corner, mais. Oh, euh, ouais, mais, mais effectivement, il y a.. Y ça y a, viendra. Peut-être. Il y a une grosse actualité sur Dune, puisqu'effectivement, Denis Villeneuve, ben, voilà. ce réalisateur canadien de, de, de renom, mmh. a récupéré la licence, sort. Un film le mi-septembre, il me semble. Mmh, il, mmh, mmh. il, de, il devait sortir l'année dernière, mais bon. Euh, le avec le Covid. Il n'est pas sorti. Et bien sûr, les éditeurs surfent sur, euh, sur ça, à bon escient, pour sortir une pléthore de jeux. Enfin, pléthore, n'exagérons rien, mais. Bah, il y a, il y a des... déjà celui-là, il y en a un autre à ah, Il y a, un il y a un autre le, le jeu d'origine qui a été déjà revu voilà. récemment. Mmh. Euh, avec une petite mise à jour. Il y a d'une Imperium qui vient de mmh. sortir chez le mmh. Deck Games en, en VF, qui est sorti aux États-Unis euh, il y a un quelques moment. temps. Oui. Et donc porté, euh, porté en français par le Deck Games récemment. Euh, aujourd'hui en fait il y a le jeu de rôle qui arrive voilà, euh... nous en voudrons pas chez le <rire> de qui' d'en de, de parler, et ils savent qu'on voilà, fait un peu de jeu de rôle. mais de il y aura le jeu de rôle qui va arriver le jeu de sur la base Asylum voilà. euh, fin août qui est déjà en précommande voilà. on nous a annoncé un lifting du jeu d'origine d'ailleurs pour le rendre un petit peu plus family, ouais. qui devrait sortir à l'automne avec le film, donc je, je pense qu'il y a, voilà, ouais, 2021 c'est l'année d'une mm -hmm. c'est l'année d'une pour ceux qui aiment la licence mm -hmm. Et, euh, et là, avec Dune Imperium, qui reprend l'imagerie du film de Villeneuve, et là, ouais. euh, je mmh. pense qu'on a une belle plongée ouais. dans cet univers sur un nouveau support. Alors, c'est vrai que, euh, comme ça, euh, au, niveau, euh, au niveau du matériel, je trouve que c'est euh, quand même... Au niveau des cartes, en tout cas, euh, je trouve que c'est très beau. Ah Oui, les cartes sont... Hein? sont belles. Ça a son style, mais... Euh... Alors bien entendu tout est traduit mais ça c'est ça c'est logique. Alors sur les cartes on reprend le casting ouais, du film du à du venir. Film. Exactement. Donc là on voit on voit Rabanne la bête qui eh est joué oui. par Bautista. Eh oui. Voilà. Eh oui. Eh ouais. Donc on a, ah, il a ouais. donc il y a un accord avec avec le film et une ouais, exploitation. Ouais. sur la boîte What's de la Legendary. qui Donc on a on a on va retrouver vraiment les euh, les acteurs euh, qu'on va retrouver ouais, euh, dans le film. Ils ont eu également les droits les droits de ce côté là. Exactement. Les droits la licence d'une via le, le, le nouveau film de Villeneuve. Bon, après, moi, j'ai une petite réticence ou des choses, mais on y verra. <rire> Donc, voilà, c'est l'année Dune, et je pense que Dune Imperium vient s'imposer là, dans le monde ludique, mm -hmm. pour ceux qui aiment le thème, on est mm -hmm. bien d'accord. Mm -hmm. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'on peut jouer à Dune et s'amuser, à mon avis, sans être forcément un gros fan. Euh... Oui. Ça, c'est une des principales euh, questions qu'on peut avoir, niveau environnement, niveau proposition. Est-ce qu'il faut connaître l'univers de Dune pour jouer à ce jeu Ou est-ce que euh, je connais la réponse, mais je <rire> ouais. Ou est-ce que les mécanismes vont, vont euh, prévalent sur, sur, sur le jeu Alors Pour moi, sans hésiter, la mécanique prévaut ouais. sur le, le thème. On est dans un Eurogame. Voilà. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un Eurogame, s'il te plaît bah, on... Kevin me reprend mm -hmm. si je dis des bêtises, mais voilà. On, on, on, comme, comme il vient de le dire, on est sur un jeu où la mécanique prend un peu le pas sur le fluff. Euh, où on essaye de réduire au maximum le hasard. Bon, je suis schématique. Hein. On essaye de réduire au maximum le hasard euh, dans le jeu pour qu'il pour que y ait une équité dans tous les joueurs et puis une optimisation. Euh, c'est voilà. la pâte germanique, quoi. Hein voilà. Un peu la pâte germanique. D pas de coup... dés. D'où les cubes en bois. Voilà. Pas de dés. Pas, pas de dés. Le seul aspect. les cubes, en bois. <rire> les le cubes, cubes des... en bois Le seul aspect chance qui va ressortir dans ce jeu, ça, ça, ça va être temps. dans le tirage de cartes. De cartes, voilà. Mais là, je laisse Kevin en parler. Parce que. Et Kevin va nous expliquer un petit peu les mécanismes, mais c'est juste pour introduire euh, cette présentation. Il s'agit d'un hybride jeu de plateau, gestion de ressources et d'ouvriers et un système de deck building. Ouais, surtout il oui, est Donc c'est quand même assez intéressant Les surtout. deux grosses de, euh, différences, voilà, c'est que ça ça mélange pose d'ouvriers, ouais. qu'on va appeler agent dans le jeu. Ouais. Et deck building. Donc ça fait un mix quand même qui est euh, qui est plutôt sympa, qui est plutôt rare, je trouve vas-y, vas explique-nous un petit peu comment donc qu'est-ce qu que ça se joue. Alors donc chaque joueur a pour but de gagner 10 points de victoire. Ouais. Voilà. On a 10 tours pour réussir à aller jusqu'à 10 points de victoire ou plus. Mm -hmm. En fait, c'est 10 points de victoire ou 10 tours. Voilà. C'est ça. ça. Après, à la fin, le quand les le... Quand les tours sont, voilà, sont épuisés, si on, a le plus on regarde celui qui en a le plus, et s'il y en a un qui arrive à 10 en premier, c'est lui qui gagne. Mm -hmm. Mais si personne n'est arrivé à 10 non, à la Non, c'est pas fin... lui qui gagne, c'est lui qui annonce la fin de ah, partie, ce que tu peux gagner l année, l année, euh, exact. avec d'autres cartes. Il est fort probable que ce soit d'abord la piste de score qui l'emporte sur le nombre de cartes. Sure. D'accord. On n'a okay. pas, exp... pas encore poncé le jeu complètement. Hein, hein, hein. De ce qu'on a vécu, c'est ça. Donc chaque joueur va avoir un personnage, donc tiré <coughs> du, euh, des films et, mm -hmm. et des bouquins, quoi, qui vont avoir donc un, deux pouvoirs ouais. qui leur font, euh, qui font vraiment partie de. Personnalise personnalisent un peu là, Voilà, Voilà, euh, un petit peu. Chaque joueur. Est-ce que c'est vraiment impactant sur la façon de résoudre le jeu, le personnage que l'on choisit. Est-ce qu'il influe vraiment sur la façon dont on aborde le jeu, ou est-ce que c'est euh, pas anecdotique, mais que finalement, ah. quel que soit le personnage, on joue de la même façon Un petit peu, quand même. Ouais, Parce un que t'as des, perso des personnages qui vont, comme lui, par exemple, pousser plus à la guerre. Voilà. D'autres qui vont pousser plus à tirer des cartes. Enfin, mm -hmm, voilà, C'est un mm -hmm, petit peu... Mm -hmm. Et t'as en fait un niveau de difficulté par rapport au, au personnage. D'accord. Là, tu vois que tu as une petite pastille. 1, la 2 Perso à 2 et deux perso à 3. Mmh, okay. Ils sont un petit peu plus durs, mais ils rajoutent des mécaniques un peu plus. Euh... Ça personnalise chaque joueur sans être pour autant asymétrique. Hein. Mmh. Est... On est tous dans le même objet. Oui, oui, après, on a tous ah, le mais même. c'est vraiment. Il oui, ah, ouais, ouais, y a le héros, il y a le héros. Ah, ouais. des hein. ah, les dessins sont beaux, je trouve. Excuse-moi, vas-y, je t'écoute. <rire> après, chaque joueur aussi va avoir un paquet de cartes. Donc là, on commence des... direct dans le deck building. Mmh on a, au début de la partie, les 10 mêmes cartes. Bien sûr, comme voilà. tous le deck building, on part avec la même main. Voilà, deck ce paquet-là, on va pouvoir l'enrichir, et on va pouvoir aussi enlever perpétuellement des cartes, grâce à des, euh, des événements, avec des cartes qu'on va acheter sur une, euh, une sur river, une river okay, ouais. et aussi des cartes communes à tout le monde, qu'on doit acheter avec des ressources. Ok, d'accord. Et aussi, l'autre petite chose, pour bouger nos agents, par contre, il va falloir jouer les, euh, des cartes. Les cartes, en fait, c'est un peu le cœur du jeu. Tu as Merci. là où tu vas déplacer tes agents. Ouais. Une fois que tu as déplacé l'agent, tu vas effectuer l'action de la case. Donc, par exemple, à la recherche d'alliés, je vais aller voir l'empereur. D'accord. Et là, je vais euh, faire la case. Mmh. Donc là, on va gagner des ressources, bien sûr. Comme tout poste d'ouvrier, tu vas sur une case, tu gagnes des ressources. Grâce à ces ressources, tu vas sur d'autres cases où tu ne pouvais pas aller, tu dépenses ces ressources pour gagner des, des choses. C'est toujours mécaniquement. D'accord. Mais ces cartes-là, en plus de faire le déplacement, déjà, tu peux gagner d'autres pouvoirs mmh. au moment de déplacement. Et, Et je tu peux as... jouer les deux ou je dois choisir Alors... Tu te déplaces et tu fais le, le pouvoir. Mm -hmm. Et tu as aussi un autre tour, en plus du joueur du tour agent, qui s'appelle le tour... Révélation. Révélation. Où là, tu vas avoir une autre phase. C'est ici qui va te permettre de gagner une espèce de monnaie mm -hmm. que tu ne peux pas garder de mm -hmm. tour sur l'autre mm -hmm. pour acheter des cartes. Mm -hmm. Et pour renforcer le combat aussi. D'accord, ok. Parce que dans Dune, on se bat un peu. On n'est on est, on est pas perdu. Hein. On retrouve les mécanismes euh, classiques euh, de la carte qui donne des ressources et de ah la oui, carte oui, oui. qui ouvre euh, des, euh, oui, des actions. Hein. Disons que ce qui est euh, okay. bien, c'est qu'il mélange les deux. Mm -hmm. Et il n'a pas un, un système euh, qui prend le pas sur l'autre. Les deux sont importants. C'est globalement assez équilibré mmh. et puis on sent qu'on peut faire de l'optimisation avec un deck qu'on va construire. Quand on connaît le jeu, à mon avis, il y a une grande marge de progression mmh. dans ouais, le jeu. Ouais, ouais. Quand on connaît bien le jeu, on va cibler les cartes qu'on veut acheter. On va, être, on va être dans l'attente d'un tirage euh, ou d'une ouais. forme de tirage, et donc on va préparer ce, ce type de tirage en se disant Voilà, moi je, vais, euh, je sais qu'il y a la possibilité de tirer tel type de carte, donc je vais orienter euh, mon jeu vers cette, vers cette Mais parce carte. Parce qu'il y a, a plein de possibilités de marquer du point. Ouais. Mmh, okay. Mais aussi, il faut être attentif par rapport aux autres joueurs. Parce qu'il ne mmh. faut pas les laisser euh, tout le temps, par exemple, pour le moment du combat. Si tu laisses toujours le même joueur gagner les combats, mmh. bah, il va s'envoler. quoi je nous explique un peu le plateau, parce que sur le plateau, on a vu la, la, la, la frise de points. Donc oui, le plateau, tu ça. vas avoir les quatre grandes familles de Dune. Ouais. Les Fremen, les, Béné, euh... les Béné voilà, la Guilde Spatiale et l'Empereur. On sent l'expert voilà. et le pas-expert. Ouais. <rire> tu as le Conseil. Le Conseil des Lansrades. Voilà. Ouais. Et le Chôme, le Combinat des Honnêtes Aubert-Marchand. Voilà. Tiens, merci. <rire> à école, avec plaisir. Tu as maintenant, tu as Dune. Ouais, voilà. La planète Arakis. Voilà. Là, tu vas avoir les cités. Mm -hmm. Tu vas avoir le désert. Mm -hmm. Et tu vas avoir donc la zone de combat où tous les joueurs vont mettre tout au long de leur tour des unités. Ou à la fin, euh, la fin celui qui aura le plus d'unités et plus de force va pouvoir gagner ben, toutes les petites choses que tu as dans la carte de conflit. Mais c'est pas des unités, c'est des petits cubes en bois. <rire> ah oui, mais là. Oui, bon, bon, il faut imaginer un peu, un petit peu. Et tu as aussi trois ressources dans le jeu. Ouais. Qui correspond bien à un côté d'une. L'eau. L'eau. Les épices. L'épice. Voilà. L'épice. cest qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Mmh. Et, Et enfin, les solari. Voilà. C'est quoi un solari C'est l'argent. C'est la monnaie. Voilà, c'est la, euh, la monnaie de l'imperium. Mmh. Et bien sûr, chaque chose va te permettre d'aller... Dans des endroits bien précis. Quoi. Mmh, mmh. Le conseil, c'est plutôt avec de l'argent. Bien sûr. Tu vas pouvoir vendre de l'épice au chaume pour acheter donc de l'argent. Ouais. En général, la plupart des, euh, des freemen te donnent de l'eau, ou alors c'est d'une qui te donne ouais, un peu d'eau aussi. Ouais. Voilà. Donc tu as des combos à faire pour aller d'abord dans un endroit pour... qui... D'accord, donc à un ça c'est ce que rapporte en fait euh... Voilà. Euh, la zone. Il faut que je la visite pour récupérer voilà. sa ressource. Et en sachant que quand tu visites une zone, eh ben, tu la bloques pour tous les autres. Ah très bien. D'accord. Voilà, c'est l'aspect d'interaction entre joueurs. C'est-à-dire tu vas pouvoir en fait gêner les autres. Mmh. En plus mmh. du conflit, du combat, tu vas pouvoir gêner les autres dans leur phase politique ou leur phase de conquête ou leur phase euh, marchande. Et en plus quand Tu vas voir les quatre grandes familles, tu vas augmenter aussi ton influence. Ouais. Ton influence, donc tu as une échelle d'influence qui va te permettre de gagner des points de, de victoire, voire même carrément une alliance, une alliance qui va te permettre de faire d'autres choses. D'accord, donc en, en fait, ça c'est euh, ce qui personnalise, c'est ton marqueur, euh, en fait. chaque joueur c'est ton marqueur de couleur. Ouais. Euh, à chaque fois que tu visites, euh, tu montes euh, d'un niveau d'influence, voilà. c'est ouais, ça, exactement. Et euh, quand tu es le premier à atteindre euh, cette icône, tu le récupères et donc tu es super méga bien vu par eux. voilà Et qu'est-ce que ça te permet de faire, d'obtenir d'obtenir ce jeton-là Alors déjà tu vas gagner un point de victoire, et Tu vas monter ce sur ce le qui n'est pas de négligeable, et tu as des cartes. <coughs> mm -hmm qui vont te dire, par exemple, si tu es... Si tu as ce jeton-là... Une alliance, bon, pas bon, forcément bon. une alliance avec tel ou tel euh, ouais. empire, mais vraiment une alliance, ça va te permettre de faire des choses supplémentaires. D'accord. Il y, y a des cartes intrigues, par exemple, donc Kevin va peut-être parler, qui peuvent se déclencher que si tu as une alliance avec telle faction. D'accord, ok. Tu as des petites cartes intrigues qui te permettent de mettre un petit peu de, de hasard, oui, ouais. et aussi une mécanique de jeu. Mm -hmm. Tu vas pouvoir baser tne, ta méca pour en avoir beaucoup. Et donc, par exemple, bah, tu vas pouvoir... Une eau, une payer une eau, payer un épice, et tu vas pouvoir tirer trois cartes. D'accord. Plus tu tires de cartes, plus tu as le choix, bah, à ton et plus tu as de la monnaie pour pouvoir acheter des cartes. Bien sûr. Donc, tout s'imbrique bien pour, euh, mm -hmm. à chaque début de tour, tu te dis, est-ce que je vais déplacer tous mes agents Est-ce que je vais garder mes cartes pour pouvoir m'acheter d'autres cartes Enfin mm -hmm. voilà, tu as plusieurs euh, moments où tu te poses la question, et tu peux pas tout faire dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe là, en plein milieu, du coup Alors, je, je rappelle, là-bas, hein, on, on gagne de l'argent. Euh, la partie du Haut Conseil, c'est un endroit où on va aller chercher quoi, plutôt On va aller chercher des troupes. On va aller euh, chercher des troupes, ouais. Essentiellement, et on va essayer, ouais, là, des, des ressources et de l'influence. D'accord. Et puis ensuite, et, euh, chaque famille... Et là, sur les factions, tu vas vraiment faire ce qui est l'épice le, le, de Dune... Mmh. C'est de la politique, ouais, plans ouais, des plans dans ouais, des plans, des ouais. noiseries et gagner de l'influence auprès de, de gens importants. Par exemple, là, si tu vas voir l'empereur, tu vas pouvoir déclencher des créations de troupes euh, pour toi. Tu vas aller voir la guilde spatiale, tu vas pouvoir faire euh, bah, pareil de la troupe, tu vas voir le Gesserit, tu vas pouvoir créer de l'intrigue, ce mmh, sont mmh. les reines de l'intrigue. Ben mmh, mmh. Et comme l'a dit Kevin, avec les Fremen, tu vas pouvoir débloquer des accès euh, à, des, à des endroits du désert, on peut, en mettant des troupes, tu vas gagner de l'eau, tu vas gagner de la mobilisation. Mmh. D'accord. Et sur la partie euh, d'une, les cités, elles se euh, visitent au, au même titre que les familles Pour certaines, pas pour toutes. Parce que par exemple, celle-là, il te faut au moins deux d'influence avec les ah, Fremen. Ah, d'accord. Donc il faut implicitement obtenir l'autorisation des Fremen pour voilà, aller à cet endroit-là. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que quand c'est ton tour de jouer, tu as un, un nombre limité d'agents qui sont représentés par ces Meeple. Euh, et ces agents, tu décides où tu les mets. Donc c'est un choix personnel, soit d'aller faire de la politique, soit de se positionner sur une zone stratégique. Mm -hmm. Voilà, donc c'est des choix à faire. On deux. en a combien chacun Deux On commence la partie à deux. deux. Mm -hmm. Mais tu peux en acheter mais un troisième. En... Ouais. Tu peux aller euh, au Landstrat, essayer d'en récupérer un, mais ça se fait difficilement au début de partie. Et il y a oh, une oui. espèce de joker. où voilà. tu vas en acheter un, mais euh, en fait, qui est, qui est là juste pour un tour. C'est le manta, donc c'est les hommes ordinateurs de l'univers. Alors, je reviens sur cette zone, zone de de combat. centrale, qui est la zone de combat. Eh bien, en fait, la zone de combat, elle aussi est importante parce que ça va te permettre de gagner des belles petites choses. Mm -hmm. Surtout, alors dans le tirage au sort, mais aussi donc, voilà, des donc points a de pas victoire. pas que de l'épice, il y a des points de victoire. Donc, tu as un moment il y a des ressources. Une, une fois que tout le monde à jouer tous euh, tous ces, euh, tous ces, ces agents, agents, tu vas passer à la phase de combat. Okay. La phase de combat est extrêmement simple. Tu vas compter toutes tes troupes que tu as au milieu. Okay. Ça, c'est ta caserne, et compte pas. C'est là ouais. où tu as créé tes unités. Et là, au milieu, donc, tu vas avoir la phase de combat. Tu calcules ta force. Tu peux rajouter des cartes mm -hmm. avec les petits logos combat. Avec les logos combat rouges. À... Ou des cartes intrigues qui vont influencer qui le cours du combat. Mm -hmm. Et celui-là qui a, qui a la plus grande valeur va gagner la première case le deuxième, la deuxième. Ah, et okay. si tu joues à 4, le troisième, s'il a participé au combat, mmh. la troisième. D'accord. Voilà. Du coup, Simple et efficace. Du coup, comment je monte euh, dans cette frise de points Je monte dans cette frise de points avec l'influence que j'ai dans mmh. les cités. Tout à fait. Avec euh, les combats... Euh, si je les gagne et si la carte en propose, mmh. mais j'imagine que systématiquement elle propose des points euh, euh, au vainqueur. Mmh. est-ce qu'il y a euh, d'autres façons de remporter et, des points Et des cartes aussi. Il y a des cartes qui mmh. contiennent des points de victoire mmh. et mmh. si je les achète et que j'ai la possibilité de les acheter, je gagne mmh. de facto sous ouais. condition bien sûr que là, tu as réalisé, mmh. tu Pareil. gagnes le point de victoire associé à la condition. Comme par exemple celle-là, tu vois, mmh. tu vas payer 9 influences ouais. et ouais. tu vas ouais. en gagner 1. Okay. Et après, à chaque fois que tu la joueras, par contre, elle va en... envoyer personne, aucun de tes agents nulle part. Mm -hmm. Mais de toute façon, à la fin, tu vas gagner un épice. D'accord, ok. Donc, c'est un jeu qui peut sembler intimidant au départ, comme beaucoup d'Eurogames où tu regardes le plateau, tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Mais finalement, je trouve que les règles sont assez, ah ouais, tu assez as rapidement as assimilables. Mm -hmm. si, tu le, si tu déroules le tour avec les 2-3 subtilités d'expliquer, très vite, tu comprends comment ouais. ça fonctionne. Tu fais un tour, deux tours, et après, tu as compris comment ça fonctionne. Est-ce que euh, là, euh, ça a été joué à 4 ouais. euh, Moi, j'ai remarqué que quand on a posté euh, l'image euh, comme quoi on avait joué au jeu à 4, il y a plein de gens qui, euh, spontanément, ont demandé « Ah, est-ce que c'était bien à 4 » Sous-entendu, est-ce euh, que c'est bien à 4 Est-ce que c'est mieux à 2 euh, je sais que c'est un jeu qu'on peut jouer en solo, ouais. par l'intermédiaire du téléchargement d'une application mmh. et d'un deck paquet. qui est celui-ci, hein, mmh. si je ne mmh. me trompe pas, hein, qui, simule, qui est, qui qui est simule la maison d'Agal, hein, voilà, simuler une maison adverse. Euh, Est-ce que le jeu évolue en fonction du nombre d'intervenants autour de la table ou pas significativement Alors, Parce que pour... c'était une question en fait des gens et ça m'a surpris moi. Pour moi, le, le solo... C'est anecdotique, c'est vraiment, ouais. voilà, ils ont fait un parce mode solo. parce que maintenant, quand on sort un jeu, il faut sortir un solo avec, ouais, sinon façon, on ne le vend pas, voilà. triste, hein. Mais euh, le jeu, tout le sel, c'est jouer à 4 c'est jouer au maximum, ouais. c'est ouais. là où tu vas avoir le plus d'intérêt. Bah ah, oui, parce, parce que le tu, le te, tu te gênes, donc voilà. euh, tu es en interaction ouais. avec, euh, avec les en fait, autres joueurs. Naturellement, mécaniquement, ça augmente la durée de la partie. Voilà. Évidemment. Euh, en sachant qu'à deux joueurs, tu utilises aussi euh, la maison. D'accord, ok. Pour que tu as toujours trois adversaires, enfin au mm -hmm. total là, trois joueurs. Petite nouveauté, l'appli de Dire Wolf, donc, qui est l'éditeur américain, ouais. qui existe en français, enfin quand tu télécharges mm -hmm. l'appli, mm -hmm. elle est en français et qui te permet de simuler donc, un joueur supplémentaire à un ou deux, te donne aussi maintenant une nouvelle possibilité de jeu, ça crée, euh, ça crée ce qu'ils appellent les éclaireurs d'Arakis ou d'Arakine, qui euh, à chaque début de phase va rajouter un événement aléatoire qui va influencer la partie même à 4. L'installation de l'appli, elle est pas, elle est pas super et ça, ça, ça rajoute quelque chose. D'accord. Ça okay. doit être sympa. Ça. Vos retours à vous, chacun votre tour sur sur votre expérience de jeu. Les, les, les j'aime pas ces termes top et flop, mais ce qui vous a, ce qui vous a vraiment hypé, et puis ce qui vous a laissé un petit peu plus circonspect. On commence par les top, on va dire. Vas-y, on commence par toi, parce que il va beaucoup parler. <rire> Moi j'ai beaucoup aimé la mécanique, qui ouais. est en fait très fluide, ouais. et aussi par le, le choix qui est multiple. Mm. Ce qui fait que je pense qu'il faut quand même pas mal de parties pour vraiment sortir tout ce qu'est le jeu dans, dans, le, dans, dans le ventre. Le ventre ouais. Il y a plusieurs façons d'aborder euh, le jeu mm. euh, et euh, tu penses qu'il faut plusieurs parties pour euh, euh, se dire ma façon de jouer à moi ça va plutôt être ça et euh, voilà. mes possibilités sont... Sans euh... compter que si tu t'engages dans... Si par exemple tu fais, toujours que... si tu fais toujours du combat, tu vas laisser les autres s'envoler sur, euh, ouais, ouais. sur les autres empires et ça va pas être bon. Donc il faut quand même pas se, euh, pas se focaliser sur un seul... Euh, voilà, système. donc c'était ma, mm. ma question euh, vu ce que tu as dit. Euh, euh, je ne peux pas m'engager, enfin c'est pas conseillé de s'engager dans une voie unique et, euh, et moi, y je y a, pas. Y a un peu de mmh. ouais, voilà. peu mais pas, ouais. en même temps, quand on a joué à 4 l'un des joueurs qui a par participé pratiquement, enfin qui a jamais participé à des combats ouais, ouais, ouais. et ça pas permis deuxi... Ça lui a il permis a... d'être deuxième fin, tu vois, il, il a, a fait la... tellement d'autres choses voilà. qu'il pouvait il des pouvait. donc c'est des choix euh, que tu peux faire Okay. Et puis les choses que un petit peu moins... Bah, je trouve que le, le thème d'une est, est un peu trop plaqué sur, le, sur la mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bah, ça. ça veut dire que tu, tu pourrais enlever d'une ah oui, et mettre un autre... Ah oui, euh, okay, faire euh, La guerre des chèvres, on va dire, et bah, ça marcherait tout autant. Ah, C'est un peu ouais. le... Moi, j'avoue que je ne suis pas fan de d'une, donc ça m'a pas... Euh... J'ai pas été touché par euh, tous les termes, tous les noms. Oui, mais est-ce voilà. que tu crois que c'est parce que tu n'es pas un fan euh, de Dune euh, et que tu te dis, ouais, bon, finalement, la licence, elle est, elle est, elle est, elle est superflue Je suis sûr qu'il n'a pas eu le même, euh, la, pas la même. La même voilà, enfin, mais, évidemment, si ça avait été un jeu Star Wars, est-ce que, par exemple, tu, te, bah, tu, aurais, euh, disons tu que là... serais plus identifié au Pe personnage peut Petite chose qui pourrait avoir son importance, tu vois, dans pas mal de jeux, surtout les jeux, par exemple, des Février, tu as toujours une petite euh, phrase de fluff, hein, une petite chose comme ça. Là, t'as rien. Là, c'est épuré. Là, là, là, là, elle y est pas ou tu l'as pas, pas compris parce que t'es pas fan de Ah non, là, elle, elle, y, est elle y est pas. C'est épuré à mort, tu as des symboles, tu as des petites choses comme ça. Mm -hmm. Tu as, à la rigueur, tu vas voir mm -hmm. la tête du personnage, son nom, mais mm -hmm. barre. Rien ouais, d'autre. Ouais. Voilà. Et donc, assez vite, moi, j'ai fait... Euh... J'ai fait... Euh... Je te dis, ça pouvait s'appeler n'importe comment, c'est mm -hmm. pas grave, c'était mm -hmm. la, la méca. Ça, euh... Mais après, bon, c'est pas trop gênant non plus. Voilà, ça va j'ai quand même bien aimé. Nicolas eh ben Moi j'ai une expérience différente. parce Évidemment, c'est pour là, ça que je te pose la question. D'abord fan de Dune, alors c'est vrai que j'avais des inquiétudes quand j'ai vu le matos euh, au départ, je me... et moi qui ne suis pas très Eurogame euh, au départ, j'avais des réticences alors que j'étais hyper hypé par le thème, parce mmh. que c'est ça qui me plaît. Mmh. Euh, et j'ai passé un super moment, j'y ai retrouvé des éléments de l'univers qui étaient, euh, qui étaient bah, hyper séduisants, bon, on retrouve quand même... La guerre de l'épice, le besoin en eau, le, le fait de, de, de, de jouer sur la politique. Euh, quand la carte qui est sortie, j'ai dit Waouh, c'est super <rire> bon, on, on est dedans. Donc, bon, voilà, c'est une question de perception. Bon. Moi, étant fan de Dune, je, je m'y suis retrouvé. Ouais. Je suis d'accord sur le fait que c'est une mécanique qu'on pourrait plaquer sur un autre thème. Ouais. Je suis d'accord. Mais ça combine bien. Le combo fonctionne. Euh, voilà. Je, je ne sais pas si c'est un défaut ou un top ou un flop, mais moi je trouve que finalement l'alchimie a pris mm -hmm. et que je me suis retrouvé dans l'univers de Dune. Donc ça m'a fait plaisir. N'étant pas eurogame game au départ... Là, là les gens je... qui nous regardent, c'est pas... Ouf. <rire> je suis pas au game au départ et je trouve que justement, ce n'est pas des mécaniques ouais. trop lourds. Ouais. On doit se creuser la tête pendant oh, des heures bien. où chacun joue dans son coin mm -hmm. à, à faire sa petite salade. On ne s'est pas ennuyé dans la partie puisque même quand c'est le tour d'un joueur, on peut réfléchir à son coup. Évidemment. Et... Mm -hmm. euh, ouais. Il bah, n'y bah, a aucun compter, moment je me suis ennuyé. Mais... Sans compter que ton tour est extrêmement rapide. Parce qu'en ouais. fait, tu vas jouer une carte pour jouer un agent. Mmh, mmh. Donc, euh, tu réfléchis un peu pour, dire, pour optimiser euh, là où tu vas oui, le mettre. Mais ça mais... se déroule vite après. Voilà. À ta main, tu bah, commences bah. à faire des plans. Forcément, le joueur d'avant, il va poser un agent. Là où là, où là avais... Tu, tu pensais aller pour récupérer uh -huh. soit de l'influence, soit de l'épice. Tu dis, bon, il bah, faut que je revois mon plan tout en jouant, et il euh, n'y a pas un moment où tu t'ennuies, mmh. même quand les autres jouent. Mmh. Donc ça reste super dynamique, et, et ça, ça m'a fait plaisir, tout en retrouvant quand même la thématique de Dune. Après, elle est peut-être interchangeable, mais, euh, mais là, moi, je trouve que le, le contrat est rempli. Et le petit truc qui pourrait être mieux bah, le petit truc qui pourrait être mieux et que je vais certainement pas à l'avenir, c'est que effectivement moi les cubes en bois. Non ça euh... c'est mon truc. Oui ouais, <rire> ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après tu t'en diras ce que tu en penses. Mais c'est vrai, a priori moi j'ai eu des grosses réticences sur le sur le matos. Quand j'ai vu le le plateau je me suis dit mais on est où Je comprends mmh, pas. Euh, mmh, mmh, je suis pas dedans. Mmh. Comparé par exemple au jeu de Hill où ouais. tu avais vraiment la planète qui était représentée. Ouais. Bon c'est un autre jeu hein. C'est pas les mêmes buts mais voilà. Tu ouvres le plateau tu dis ok c'est bon je suis je suis dans l'univers. Ouais. Là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Et puis, euh, en y jouant, bah, tu, rentres, mmh, tu rentres dans mmh, le truc. Mmh. Donc, ouais, il manque, c'est surtout, c'est les, les petits cubes qui font un peu... Euh, hein, Pierre, c'est quoi ton flop <rire> <rire> Moi, ce que j'aime ce dans ces jeux-là, euh, au niveau des mécanismes, c'est qu'il n'y euh, a pas de, de destin prédéfini dans la partie. C'est-à-dire que euh, dans, dans ce genre de jeu, déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas de dés. <rire> <rire> c'est pas mal. Il y pas, mal, pas, ah, bah, pas problème avec les Ça, dés. C'est pas, pas mal. Okay, il y a des jours j'ai de la chance. Donc euh, voilà, il faut que, faut que j'arrête de, de, de, de, de mettre cet habit-là. Mais j'aime bien, en fait, les jeux euh, qui font appel à la réflexion, à la stratégie et puis à la construction sur le long terme et qui ne soient pas euh, liés à un, à, à, un, à un aléa de dés. Tu fais, es en train de construire une super stratégie dans ta tête et puis tu... Bouf, Oh. Voilà, ouais. donc du coup ça j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi dans ces mécanismes euh, de jeu là, c'est que dans les eurogames, on... il y a toujours la possibilité de, de, de s'en se, sortir au dernier moment. C'est-à-dire il n'y euh, a jamais de, euh, ah bah voilà, ça y est, euh, c'est fini pour moi, euh, je ne peux plus gagner. Quoi. Mmh. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé euh, dans la partie. C'est-à-dire ouais. que celui qui a gagné n'était euh, pas destiné au début euh, non, à aller. super serré jusqu'au bout. Voilà, ouais, ouais, super Il y a toujours un moyen de s'en sortir, en fait. Ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Deux choses que, voilà. <rire> la première, euh, les verts. Ouais. Euh, hein? Dans Dune, euh, c'est euh, l'angoisse euh, totale euh, de l'apparition euh, du Némésis euh, qui vient. Qui, euh, euh, rappelez-vous, dans le dans le film original, ils ont leur, leur transporteur qui se fait défoncer, ils ouais, perdent tout dévorant. leurs épices, la récolte des euh, tout, les, tout, moissons, les moissons. En fait, tout est, tout, là, on n'a pas. Les euh, là, non. on n'a pas on n'a pas eu ça. Et puis, une dernière chose, c'est les petits cubes en bois. Je suis désolé, je suis désolé, les amis. En plus, d'autant plus que c'est Lucky qui nous fait cette proposition, qu'il y a quoi Lucky, c'est juste. Ils produisent le jeu, c'est pas eux qui ont fait le jeu à la base. Mais je veux dire par là, on a un exemple, c'est ça que je veux dire. On a eu Destiny's qui au même prix je sais ce que tu viens de dire, qui est au même prix et qui a des euh, très belles euh, figurines, euh, même si elles sont toutes petites, ouais. hein, elles sont à l'échelle de Destinis, mais au moins elles sont là. Alors là, effectivement, on comprend bien, il y a la licence à payer, euh, il y a beaucoup de sous qui ont dû partir dans la licence, et du coup, mais moi c'est très simple, hein, quand je dois acheter un jeu, je le prends, je le retourne, il y a des cubes en bois, je le repose. Alors là, je vais vous faire crier, <rire> hurler. Que tu euh, ouais, je tu faire... ne connais pas le -game. Mais non, Je vais vous faire crier et hurler et vous allez vous dire, oh là là, tu dois passer à côté de tout un ensemble de pépites. Ouais, je passe à côté de tout un ensemble de pépites, mais moi, j'ai je... un esprit, quand je joue à un jeu, c'est mon esprit gosse, il faut qu'il y ait des jouets en plus, tu vois, dans le truc. Et, et je n'ai pas envie de jouer avec des cubes en bois. Donc voilà. Alors en plus, il faut reconnaître qu'il y a un starter de vraie figurine. Ouais, ouais, ce sortir. problème va être réglé. Voilà, le problème va être réglé. Il va être réglé par un achat supplémentaire. Oui. Mais, oui. Euh, mais effectivement, il va être réglé. Et eh ben, euh, nous on va on va sans aucun doute euh, mettre euh, mettre la main à la pâte pour Clairement. acheter euh, pour acheter ces figurines <rire> et être définitivement immersif Si on veut rejouer avec Pierre, je suis de, on est obligé de ah bah de toute façon de voilà si on fait un let's play pas, si, pas vous, figurine, si vous nous demandez un let's play on a ça on sait quand est-ce qu'elle sort cette boîte de non, non j'ai pas, pas eu l'info encore sur le ils en ont pas encore parlé sur le site de euh, de bon, mais voilà après j'imagine hein, que je vais me prendre des, des casseroles sur la tête <rire> euh, parce qu'on passe à côté de super mécanismes mais euh, voilà on n'est on plus euh, Autant des cubes en bois, quoi. Euh, <rire> maintenant, euh, faut pas. Euh, faut pas ouais. le dire. Il y en a qui aiment beaucoup. Oui, oui ben, j'imagine, j'imagine, mais moi, les, moi, moi j'aime pas. Voilà, voilà, c'était notre notre retour euh, à, sur sur Dune euh, Imperium, euh, qui nous a été euh, généreusement envoyé par euh, par kid Game. Au global, un jeu qui, euh, de la vie euh, de Nicolas, est quand même assez fluff, euh, assez immersif avec des mécaniques, pour reprendre les termes euh, de Kevin, euh, qui sont... Euh assez diversifié, qui vous permettent d'aborder en fait euh, la partie euh, sous plein d'angles différents, avec cette qualité euh, du deck building qui va comme ça vous permettre euh, d'enrichir votre jeu, et puis surtout qui vous permet de ne jamais avoir le même rituel hein, de jeu, parce c'est en fonction du jeu. Voilà. Donc, du coup, il y a une vraie rejouabilité. -re et puis, ben, mon impression à moi euh, qui est que, ben, dans ce jeu-là, normalement, il euh, n'y a pas vraiment de destinée et qu'il euh, y a toujours moyen de s'en sortir. Un grand merci à vous deux pour ce retour. Merci. Et puis, ben, il nous reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, pas de bons jets, mais des yeah. bons tirages. Tirage de cartes. Parce qu'il y aura toujours ça pour défoncer hein, mmh. les Arconènes. Les Arconnelles. Hein. Arc <rire> <des réparations. rire> Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. ciao.